et bienvenue dans cette deuxième webconférence animée par Pôle emploi. Nous remercions Microsoft de nous accueillir aujourd'hui dans son loft numérique, l'Explorer. Je suis Agnès, conseillère à l'emploi à Paris, et je vais vous accompagner durant cette heure avec nos invités. Vous êtes nombreux aujourd'hui à avoir besoin de vous former, de développer vos compétences et de, de, de vous perfectionner, que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi. Vous êtes nombreux à être connectés à Internet via votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Nous vous proposons, au cours de cette deuxième webconférence, de vous présenter différents dispositifs de formation en ligne qui ont fait d'Internet aujourd'hui le premier centre de formation mondial. Nous avons donc intitulé cette webconférence Formez-vous en mode digital. Découvrez les nouvelles façons d'apprendre. Nos invités aujourd'hui sont Catherine Mongenet, directrice de France Université Numérique, la plateforme recoupant les MOOC de l'enseignement supérieur. Valérie Olchanek, directrice marketing et communication d'Open Classrooms, une plateforme de MOOC. Imad Bejani, directeur éducation et recherche chez Microsoft. Guillaume Lescure, marketing manager chez Microsoft. Et enfin, Philippe Ramon, directeur de la société Simulang, une plateforme d'apprentissage de l'anglais via les Serious Games. Il sera accompagné aujourd'hui de Martine Dupont, une utilisatrice de cette plateforme. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Qui dit web conférence, dit euh, interaction avec vous, les internautes. Je serai donc assisté aujourd'hui de Nicolas, qui est votre porte-parole. Il a un œil sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et ce fera un plaisir de relayer vos questions. Bonjour Nicolas. Bonjour Agnès et bonjour à tous. Euh, je vous propose deux moyens pour nous contacter, pour interagir avec nos invités. Donc notre fil euh, Twitter avec le hashtag EmploiStoreConf, et notre page Facebook, notre page événement Facebook EmploiStoreConf. Vous pouvez dès à présent poser vos questions. Euh, trois conseillers d'Île-de-France sélectionneront les questions que nous allons poser à nos invités. Et des experts répondront plus tard aux autres questions. Donc, je vous rappelle, le fil Twitter, hashtag emploi, Store, emploi, pardon, emploi Store Conf, et notre page Facebook. Merci Nicolas. Comment